Bien, chers élèves de première, on va profiter de cette euh, mise à distance pour essayer de travailler sur les fleurs du mal. Euh, on va donc lire le texte 8, on va l'étudier, et voilà ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder dans une première vidéo euh, les différentes éditions de ce texte, parce que c'est toute une aventure. La première chose à comprendre, c'est qu'en 1855, il y a plusieurs poèmes de Baudelaire qui sont parus dans une célèbre revue qui s'appelle « La revue des deux mondes ». On a donc, dans cette revue, ses poèmes, qui paraissent avant la publication proprement dite du recueil en 1857. Cette publication provoque un scandale. Donc vous voyez qu'ici on voit réapparaître trois éditions. Pourquoi Parce qu'en 1857, il est euh, condamné. Il est condamné à retirer son ouvrage parce qu'il provoque un scandale. Donc Baudelaire ne veut pas en rester là et il décide de re Travailler son recueil, d'en expurger les pièces qui ont qui ont provoqué le scandale et reproposer une suite qui va augmenter. Donc, si vous regardez les poèmes qui apparaissent et les sections qui apparaissent, vous voyez des sections spleen et Idéal, Fleur du Mal, Révolte, Le Vin, La Mort, et c'est tout. Si je vais en 1861, en revanche, il y a une nouvelle section qui apparaît. Donc, il y a des poèmes qui disparaissent. Hein, les pièce condamnée mais vous voyez apparaître ici pardon euh, une nouvelle section après spin et idéal apparaît brusquement les apparaissent les tableaux parisiens qui sont euh, une série de nouveaux poèmes qui évoquent une sorte de parcours dans la ville on pourrait dire du, du matin euh, avec le soleil qui se lève euh, on voit on voit petit à petit le temps qui passe et les, les, les, les êtres urbains qui passent dans, ce, dans, dans, dans ce, cette section jusqu'au crépuscule du soir que vous avez choisi. Vous voyez que le soir est suivi de, de, de l'évocation de la vie nocturne, mais aussi d'une sorte de danse macabre, hein, ça rappelle les, les, les danses, de, les représentations du Moyen-Âge. Et on revient évidemment au petit matin, avec, on se réveille et on, on, voit, on voit la ville cette fois-ci, le matin. Donc c'est une sorte de boucle, la boucle est bouclée, on peut passer aux, aux sections suivantes. Certains décrivent dans ces sections une sorte de parcours symbolique du poète, d'une attitude à l'autre, euh, celle du déchirement entre l'esprit légal, qui passe ensuite à une sorte de confrontation à la ville, puis une sorte de recherche de la de l'ivresse, et puis de la beauté dans le, dans, dans le mal. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'il euh, va falloir bien choisir un texte, donc moi je vais pris dans les éditions de 1868, qui, qui finalement recompose le tout, une fois que le, le, le scandale est terminé, vous voyez qu'ici, dans cette édition, on trouve bah, tout, y compris les pièces condamnées, si je ne me trompe pas. Vous avez également dans, le, dans Wikisource, qui permet quand même de faire ce petit tour d'horizon, vous voyez aussi qu'il y a des, des, des nouvelles fleurs du mal qui vont s'ajouter à cette édition 1868. En fait, ces nouvelles fleurs du mal, c'est quelques poèmes encore supplémentaires. Voilà, donc l'édition de ce recueil est un peu complexe. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir Retenez simplement que ce poème, « Le crépuscule du soir », n'est pas dans la première édition mais il est seulement dans l'édition des fleurs du mal à partir de 1861 voilà pour cette première partie